Gut morgen, Ari. Dans ce chapitre aujourd'hui de Mishnah Avamodekhay ben Israk et Fenidavid ben Sophnot, nous avons fait notre devoir Bat Esther Si vous souhaitez aussi des une prochaine étude de Mishnah compter 5 minutes éternel. Nous étudions Masachat Ktovot par Ivav Mishnah Bet. Aposek ma'ot lechatanu umet chatanu. Amru chachamim yahol hu sheyomar le'achiha aiti rotsaliten Situation un peu triste, un peu beaucoup même. On parlait, vous savez qu'on a déjà expliqué qu'à l'époque, on faisait les, kidushin, les fiançailles de l'époque, c'était des kiddushin. Le mari donnait la bague à la femme et il achetait la femme. Cette femme-là, c'était devenue une femme mariée du point de vue euh, acquisition. C'est-à-dire que celui qui va avec elle, il transgresse l'interdit du Hachatish. Mais pour le moment, ils ne vivent pas encore ensemble. D'accord Maintenant, ils ont fixé, euh, on parle d'une situation maintenant où il y avait. Un beau-père qui a fixé avec son fils, « Quand tu te maries avec ma fille, je m'engage que je te donne, ton étant, une belle somme, un million de shekels. » Il lui deuil, il s'est à lui donner un million de shekels. Ce qui se passe, c'est que maintenant, pendant qu'elle a été financée, la fille, le Khatan, il est niftar, il est parti, il est mort. Maintenant, cette femme-là doit faire le hiboum avec le frère, hiboum Khalissa, comme ce qu'on appelle dans la Il doit maintenant faire le hiboum le Père en il dit, écoute, alors la Michal vient de m'enseigner, à Mot, le Khatano, celui qui a fixé de donner une somme d'argent à son Khatano, à son gendre. Ou mettre et le gendre, il est mort. Amruch HaKhamim, Chachamim on dit, ont tranché sur cette alaka, que YaKholhu Yomar il a la possibilité, le beau-père, de dire L -i -i Ou L -i à ton frère, je voulais donner cette somme. Ça me disait, mais toi, j'ai n'ai pas envie de te la donner. Soit, en deux mots, toi maintenant, le futur euh, Khatan Yabam, qui va faire le hiboum, alors tu as deux possibilités devant toi. Soit tu fais la, le hiboum, tu te maries avec elle, tu as le droit. Soit tu fais la Khalitza aussi, tu peux lui... lui, lui, lui le, le, le, le rituel va bah, de sortir la chaussure, de cracher devant, qu'elle lui sorte la chaussure, qu'elle lui crache devant lui, et tout ça. Et tu la, tu la libères de la sorte. Il lui dit, le beau-père, bon tu fais ce que tu veux. Moi, je me suis pas engagé à donner de l'argent à toi. Je me suis engagé à donner de l'argent à ton frère. Ton frère, finalement, il n'a pas conclu le mariage, le pauvre, ça s'arrête au milieu, maintenant il ne doit plus rien, et c'est tout, quoi. Il n'a pas d'obligation de donner ça à son gendre. D'accord Même si, la le précise, même si le gendre, c'était un monsieur très simple, un maharès qui ne connaissait pas vraiment, et l'autre, c'est un était un chacham et tout ça, malgré tout, il n'y a pas de différence, parce qu'il peut lui dire, moi, ça, ta tête, elle me plaisait, ta tête, elle ne me plaît pas, je ne te dois rien, d'accord voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous donne une pleine pleine de, plein de... la récolte comme tout ça